Bonjour les amis, je suis en train de remplir des papiers. En fait, c'est une nouvelle idée. Si vraiment tu as envie d'agir pour l'environnement, mais vraiment tu n'as pas de temps à consacrer. Tu pas le temps d'assister à des réunions, t'as pas le temps de porter un projet, de d'aller... Voilà, t'as pas de temps. Alors là, j'ai une idée pour toi. C'est facile et ça prend que 5 minutes. Et pourtant, ça fait des grands pas pour l'environnement. Ah, mais avant d'aller plus loin, si tu veux découvrir d'autres idées pour agir pour l'environnement chez toi, dans ton quartier ou dans ton entreprise, alors abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et télécharge mon guide de l'ambassadeur environnement qui te donnera les bases pour commencer et comprendre pourquoi et comment on peut faire pour changer les choses. Mais maintenant, revenons à nos moutons. Je te parlais d'une idée pour soutenir l'environnement sans rien faire. Tu peux juste te prélasser dans ton transat pendant que d'autres travaillent à ta place. C'est pas top ça En fait, qu'est-ce que c'est L'idée dont je vais te parler aujourd'hui, c'est simplement de soutenir des acteurs, de soutenir des projets en finançant leurs projets. Il suffit juste ne demande pas de financer à hauteur de 1000 euros, 2000 euros, mais juste donner pour aider des, des actions, des, des acteurs, des projets, des associations qui, elles, œuvrent pour ça. Donc, des fois, il y a des gens qui, sont très, qui ont beaucoup de temps, qui sont très investis, mais malheureusement, ils manquent de fonds pour mener à bout leur projet Et des fois, leurs projets n'ont pas la, la portée qu'ils attendaient parce que, justement, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour mettre en place juste deux, deux ou trois jeux de choses qui auraient vraiment pu porter le projet plus largement et avoir plus de... De diffusion et plus d'impact et donc donner ça, ça suffit juste de voilà de donner de l'argent donc remplir quelques papiers euh, un finalement c'est assez simple hein, renvoyer un papier dans une enveloppe avec un chèque et euh, vous n'avez pas besoin d'assister à des réunions des assemblées générales vous pouvez si vous souhaitez parce que des fois ça vous permet d'être membre mais euh, c'est pas nécessaire vous pouvez juste donner pour aider l'association. Alors je vais juste euh, mettre l'accent sur deux... Moi je distingue deux types d'associations, de, de, deux, deux types de dons en fait. D'un côté je donne, euh, on va dire, à des associations qui ont une portée nationale qui, euh, bah, qui sont proches de mes valeurs. Et pour ce genre d'associations qui ont quand même des, des renommées nationales et qui agissent largement, je donne vraiment tous les mois. Donc euh, j'ai mis en place un système de versement automatique de 5 euros voire 20 euros tous les mois, vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais finalement, à la fin de l'année, vous allez voir que vous allez être très fier d'avoir donné, ben, si vous donnez 5 euros par mois, ce qui est facile quand même de donner 5 euros par mois, à la fin de l'année, ça représente avoir donné 60 euros pour l'association, ce qui est quand même assez euh, intéressant. Si vous donnez 20 euros par mois, du coup, c'est encore, euh, en, encore plus important. Donc, c'est très facile de donner régulièrement. Vous pouvez instaurer un versement automatique. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Et l'autre avantage, c'est que quand vous ferez votre déclaration d'impôt, si c'est une association qui le permet, vous pouvez remplir la case au niveau des, des dons. Vous paierez donc moins d'impôts grâce aux dons que vous aurez faits. Donc, franchement... C'est pas beaucoup de temps investi pour beaucoup d'effets derrière un effet pour l'environnement puis un effet économique aussi pour vous puisque finalement vous allez réduire vos impôts. Donc je soutiens deux associations donc l'association qui s'appelle Colibri. Colibri c'est une association française qui soutient les acteurs qui souhaitent agir pour mettre en place de nouveaux modèles de nouveaux modèles que ce soit en éducation en agriculture que ce soit sur l'énergie l'habitat donc voilà si vous êtes porteur de projet Colibri peut vous aider à mettre en place ce projet et à trouver des financements aussi. L'avantage aussi de Colibri c'est c'est que c'est une association vraiment nationale qui est déployée dans toutes les régions de France, qui est vraiment aujourd'hui structurée. Et à côté de ça, je soutiens aussi une autre association qui s'appelle Agir pour l'environnement. Donc là, c'est une association citoyenne qui a pour but de mettre en place des campagnes de mobilisation sur des sujets souvent un peu politiques et économiques. C'est plus une association qui fait l'objet de pression sur des, des gros acteurs ou sur, des, sur la politique. Donc voilà, moi j'ai choisi ces deux associations-là. Si vous pensez à d'autres associations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serais ravie d'en savoir plus et d'étudier le sujet si ça m'intéresse aussi de les soutenir. À côté de ça aussi, je soutiens d'autres projets, des projets que je trouve plus fun. En fait, j'essaie trimestriellement de soutenir au moins un projet, projet qui a besoin de, financier, de financement pour son lancement, un projet un projet original, un projet qui me fait vibrer. Donc, où trouver ce genre de projet En fait, vous en trouvez sur des plateformes comme KissKissBank ou encore une fois sur Colibri. Il y a une partie qui s'appelle La Fabrique où il y a tous les projets que Colibri soutient. Et donc, si vous regardez les projets, s'il y en a qui vous intéressent, vous regardez souvent à la fin, il y a une partie financement où en effet ils demandent. De recherche, de financement, vous pouvez toujours ici participer. Ce type de don que je trouve un peu plus fun puisque j'en choisis un par trimestre indifférent à chaque fois. Par exemple le trimestre dernier j'en ai choisi deux, j'ai soutenu le film Food Transition qui est un projet de réaliser un film sur un nouveau modèle alimentaire respectueux de l'environnement, du bien-être animal et aussi de notre santé finalement. Et ce que j'ai bien aimé dans leur proposition, c'est qu'ils proposaient des réponses positives et simples pour que nos enfants soient fiers de nous plus tard et soient en bonne santé. Deuxième projet que j'ai soutenu, c'est un projet qui s'appelle Corrideras. Ce projet-là, il m'a plu parce qu'en fait, ben, ça traite des déchets et pour moi, c'est important de réduire nos déchets. Et donc, c'est un jeune homme qui a décidé de construire et mettre en place des machines pour recycler et valoriser le plastique en Côte d'Ivoire. Donc, ça commence en Côte d'Ivoire parce qu'il voilà, fait le lancement en Côte d'Ivoire, mais le projet n'a pas pour but de s'arrêter à la Côte d'Ivoire. En effet, tous les pays qui, voilà, qui consomment beaucoup de plastiques qui sont vraiment très pollués au niveau des mers, au niveau des environnements, par tout un tas de déchets comme ça, et, et des pays pauvres souvent aussi. Euh, en fait c'est un système qui permet en fait, à tout le monde de pouvoir devenir collecteur et de collecter voilà, des déchets plastiques qu'on trouve voilà, à la sortie des restaurants, à la sortie des marchés, à la sortie de plein de choses et les mettre dans ces collecteurs, que les collecteurs, finalement, re vont revaloriser et revendre plus tard le plastique euh, qui a été collecté. Et ils vont pouvoir aussi payer ces collecteurs. Donc, quelque part, ça permet aussi de créer... Un nouveau tissu économique dans un pays pauvre qui a besoin d'argent ça a des enjeux environnementaux certes pour euh, bah, la santé des poissons notre santé la santé de l'environnement pour euh, la santé des habitants mais aussi pour le tissu économique euh, du, du pays ou du village donc voilà j'ai beaucoup aimé ce projet parce que en fait euh, certes il part d'une initiative locale d'un problème d'une problématique qui se passe en Côte d'Ivoire mais son projet aussi c'est une fois que tout ça ça marche que ça fonctionne de développer un peu plus largement et, et de vraiment manger tout le plastique qu'il peut y avoir dans les pays pauvres. Donc voilà, donc grâce à mon don et à plein d'autres dons, il avait demandé je crois 7000 euros. Il a pu développer cette première machine pour mettre en place son projet. Donc je suis du coup son projet maintenant. Donc voilà, ça c'est le projet auquel j'ai participé le trimestre dernier. Ce trimestre-là, justement, j'étais en train de remplir une nouvelle adhésion. Là, je souhaite adhérer à Slow Food qui est une association, je ne sais pas si vous connaissez, qui quelque part soutient le patrimoine culinaire français enfin français non pas du tout euh, international dans tous les pays du monde je crois qu'ils sont présents dans 150 pays ils soutiennent vraiment le patrimoine culinaire dans l'idée où aujourd'hui c'est vrai qu'avec la consommation actuelle l'industrialisation alimentaire euh, on perd un petit peu tout ce qui est euh, petit truc traditionnel comme ils m'ont rappelé que euh, en alsace autrefois il y avait des petits pommiers, enfin il y a toujours mais plus beaucoup, des petits pommiers qui faisaient des toutes petites pommes et c'était des petites pommes qui étaient utilisées dans les sapins de Noël pour faire les boules de Noël. Et c'est vrai que depuis que je suis en Alsace, donc ça fait quand même six ans maintenant, j'en ai pas du tout vu sur les sapins ou même sur les marchés de Noël. Apparemment j'ai une amie qui en a vu à Strasbourg, moi j'en ai pas vu. Et je trouve ça génial. Et du coup, voilà cette petite pomme fait partie des, des sauvegardes dont il s'occupe pour s'assurer voilà, qu'elle ne disparaisse pas. Il y a aussi le petit pois ou le poids carré en Normandie. Bon, moi, je suis Normandie, donc j'ai regardé ce qu'il y avait en Normandie. Le poids carré, j'ai jamais entendu parler du poids carré. Tout ça pour dire que c'est génial parce qu'ils s'occupent vraiment de, de préserver des choses qui disparaissent bêtement parce qu'on n'y fait pas attention. et Ça s'attache à la fois à des petites choses voilà, comme la pomme, c'est vraiment des, des, des produits, donc des, des variétés qui peuvent disparaître de, de nos campagnes, ou de nos cultures, de nos, de nos assiettes. Mais aussi bah, des fois des, des savoir-faire comme le minster au lait cru. Et il y a aussi en Alsace la poule d'Alsace, c'est une poule noire qui euh, peut-être à force des, des mixages et le fait qu'elle n'ait pas des propriétés euh, trop euh, recherchées au niveau alimentaire, du coup peut-être que, euh, je ne sais pas exactement pourquoi elle disparaît, mais en tout cas elle, elle, elle allait à disparaître. Donc voilà, ils la mettent en avant comme espèce importante et espèce à, à se réveiller. Et donc voilà, dans le monde entier, ils s'occupent comme ça de préserver le patrimoine, on va dire, culinaire, gastronomique qui a pu exister en France et dans le monde. Donc ce n'est pas très compliqué, un petit truc à remplir. Un petit chèque et une enveloppe et c'est fait. Après j'ai plus qu'à les laisser bosser donc si vous aussi vous n'avez pas envie de bosser pour l'instant sur l'environnement vous n'avez pas de temps ou vous voulez bosser en parallèle de choses que vous faites déjà parce que vous trouvez ça intéressant de soutenir d'autres associations puisqu'il n'y a pas que vous qui agissez et comme vous vous en avez besoin vous savez que les autres en ont besoin donc c'est important que tout le monde s'entraide alors n'hésitez pas à soutenir des associations que ce soit d'une manière mensuelle, automatique ou de manière ponctuelle. Dans tous les cas, euh, n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires euh, bah, ce que tu en penses, si toi tu le fais, si tu as des associations que tu souhaiterais mettre en évidence qui ont besoin de fonds en ce moment, bah, n'hésite pas à me les communiquer comme ça je pourrais regarder aussi si moi ça me plaît et investir euh, également. Et dernier point, n'oublie pas si tu as aimé, clique sur le pouce et partage cette vidéo au plus grand nombre. De... de cette manière en fait tu me soutiens dans mon action et tu participes à ma promotion. Et euh, bah, ça me permet de grandir et d'impacter plus largement plus de personnes. Voilà, bah, écoute, je te dis à la prochaine pour de nouvelles idées, pour t'aider à agir pour l'environnement chez toi, dans ton quartier ou dans ton entreprise. À la prochaine